Voilà. Bonjour, vous êtes à Nice Fiction, on est dimanche matin et quelques marathoniens vont nous rejoindre d'ici quelques minutes, mais nous allons déjà commencer. Cette table ronde, autour de la francophonie, on va dire en général, la francophonie et l'écriture euh, dans le monde francophone, euh, qu'on vienne de l'intérieur du monde francophone ou d'un petit peu de l'extérieur et qu'on soit jeune auteur ou auteur confirmé. Donc, euh, je vais vous présenter les intervenants et euh, eux-mêmes vont se présenter plus en détail après. Euh, à ma gauche, euh, à ma droite, pardon, ça ne va pas, euh, l'ICAM, euh, ensuite Jean-Sébastien Guillermou, ensuite Laurence Suner et Olivier May, et moi-même Chantal Robillard. Donc euh, je pense que dans un premier temps, euh, chacun va se présenter et dire euh, un petit peu euh, rapidement comme ça pour lancer la conversation euh, en quoi euh, le sujet... Euh, écriture francophone l'intéresse dans sa propre écriture. Voilà. l'icam si vous voulez bien commencer. Alors je suis l'icam euh, je suis principalement romancière, même si j'ai écrit euh, une dizaine de nouvelles, une vingtaine maintenant. Euh, j'ai commencé par écrire un cycle de trois tomes, euh, les chroniques d'Estrich, en fantaisie urbaine. Après, euh, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'est révélé être un roman feuilletonné au fur et à mesure de l'écriture qui s'appelle « La chimère aux ailes de feu ». Et euh, l'année dernière, j'ai sorti euh, une novella qui s'appelle « Azoulonne » et qui a reçu le prix euh, Bob Moran. Euh, la francophonie, euh, pour moi, je le verrais plutôt d'un as aspect à moitié extérieur, c'est-à-dire que j'ai des racines qui sont, plutôt, euh, qui sont en partie asiatiques. Euh, je suis de langue française, euh, mais je peux aussi écrire euh, en anglais. Et je le... Enfin j'ai un point de vue un peu d'émigré. De, de, euh, même si je parle couramment français, euh, j'ai un point de vue de quelqu'un pour qui la langue euh, a été euh, acquise euh, peut-être peu de façon un peu plus difficile. Et au niveau culturel, euh, le fait d'avoir euh, de, de balancé entre différentes cultures européennes et pas européennes, euh, ça apporte une façon de voir les choses peu peut-être un peu plus internationale, internationale et multiculturelle. Euh, bonjour, Jean-Sébastien Guillermoud euh, auteur chez Brajlon de la trilogie Les, les Pirates de l'Escrogriffe. Euh, le thème de la langue c'est quelque chose de très important pour moi puisque dans mon univers imaginaire je crée des langues et il y a beaucoup de néologisme, et je m'amuse pas mal avec les mots. Et les langues imaginaires que je crée euh, servent aussi à caractériser les personnages et euh, donc c'est quelque chose euh, auquel je suis extrêmement euh, sensible. Et il y a même, dans mon tome 3, il va y avoir des, des appendices avec des lexiques. Et, euh, je tiens peut-être ça de mon grand-père, qui était un passionné de, de langue. Il s'amusait, des fois, il allait, il enseignait à l'Institut Oriental. Euh, et, euh, il, il connaissait le roumain et énormément de langues de l'Est. Et des fois, il s'amusait dans des régions à, à reconstituer des dialectes sans même connaître le dialecte il disait à mon père, euh, là je vais commander quelque chose et tu vas voir que la personne va me comprendre, et il sortait un mot et la personne comprenait tout à fait euh, ce qu'il disait et ça, la langue ça m'a toujours fasciné parce que c'est finalement le reflet d'une civilisation et bah, je suis heureux de participer à cette table ronde du coup voilà. Allô allô ça marche, bonjour ah, je m'appelle Laurence Sunner. Euh, j'écris de la science-fiction aux éditions de La Talente, une trilogie qui s'appelle euh, Voilà, premier tome Vestige L'ouvreur des chemins et origine, qui est paru l'année dernière. Euh, vestige aussi euh, le prix Bob Moran 2013. Et euh, donc, je suis suisse. Alors, j'écris en français. J'écris aussi un peu en anglais. Euh, la langue, c'est intéressant parce que j'ai étudié les langues anciennes. J'ai étudié, étudié euh, l'égyptien ancien, des choses comme ça, la, le sumérien, quand j'étais euh, à l'université. Et euh, dans mes univers de science-fiction, il euh, y a toujours des civilisations extraterrestres et notamment dans la série Cantica où il y a énormément de poésie c'est à dire que mes personnages au lieu d'avoir un langage scientifique euh, pour exprimer la technologie ont un langage poétique euh, par contre c'est pas du tout du français hein c'est du Tim Khan. Euh, en tant que suisse j'ai pas l'impression que j'ai un langage particulier quand j'écris peut-être quelques expressions typiquement genevoises vu que je suis de Genève euh, qui sont parfois Par corrigés. Tu peux nous donner un exemple ça La, la panosse ou bien iroille, ça veut dire il pleut. Euh, un linge, c'est une serviette de bain, de toutes sortes de choses comme ça, voilà. Et sans coubler, voilà, exactement, il euh, y, y en a plein. Iroille, c'est il pleut, quoi. Mais bon, ça c'est typique un peu des, des régionalismes. Mais bon, on écrit en français. Euh, mon éditrice corrige de temps en temps des expressions qui sont trop incompréhensibles. Mais en général, ça fait bien rigoler, puis elle m'en laisse quelques-unes dans mon texte. Ça, je sais qu'une fois, je lui ai dit Mais t'as laissé ça Elle m'a dit Oui, oui, j'ai laissé ça. Parce que ça avait visiblement, ça la faisait rigoler. <rire> mais y a je pense qu'il y en a peu. Parce que, bon, ben, on, à Genève, on écrit quand même un français qui est assez proche de. Enfin, voilà, quoi. Euh, voilà, la langue, oui, c'est intéressant. Plus d'un point de vue euh, civilisation ancienne, archéologie, des choses comme ça, des langages exprimer par exemple une vision du monde à travers la poésie pour une civilisation technologique, ça peut surprendre justement par rapport à des humains qui sont... J'ai des personnages qui sont assez scientifiques dans mon bouquin et qui ont besoin de langage scientifique, les mathématiques notamment, comme langage, pour comprendre l'univers. Et le fait d'être con... de, de, confronté à une civilisation technologique, à haute technologie, qui n'a visiblement pas de langage scientifique et mathématique. Bon, j'ai dit visiblement. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de, de chansons, des chants, en fait que ces personnages récitent en dansant en même temps, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il faut faire suivre les fils, peut-être. On... On, on, on y arrive. <rire> il y a un embrouillamini de fils. Oui c'est bon. Alors, Olivier May, euh, je suis également voix comme euh, Laurence. Pour moi, euh, la langue est très, très importante parce que je baigne dans, dans plusieurs langues. Donc, euh, euh, je, ma femme est d'origine italienne et sa langue maternelle est un dialecte euh, de Vénétie. Euh, donc, je l'entends tout le temps euh, parler. J'ai toujours été très intéressé parce que euh, mes grands-parents aussi avaient encore énormément... Euh, D'expression patoisante, étant donné que le français en Suisse romande, c'est une langue administrative qui s'est implantée il y a environ 300 ans euh, sur le, le dialecte franco-provençal, qui est quand même assez différent, euh, ce qu'on appelle l'arpitan aussi et les gens progressivement l'ont employé comme lingua franca entre eux bien sûr quand on avait un fribourgeois qui rencontrait un genevois il parlait en français avec un très gros accent bien entendu et puis il y avait beaucoup de régionalisme et il s'est définitivement implanté quand la Suisse s'est développée, c'est une des premières nations à s'être industrialisée avec l'horlogerie, tout le monde le sait et donc là les horlogers ont commencé à parler français Il y avait le, le, le, le. je me suis toujours intéressé à, à cette histoire donc c'est à la fois notre langue, mais c'est aussi une de nos langues parce qu'on a quand même trois langues officielles, plus une quatrième langue nationale qui est le romanche, qui est une, une vieille langue latine du canton des Grisons. Je me suis toujours intéressé à, à, à ces questions-là. J'ai appris à parler plus ou moins correctement euh, cinq langues et euh, à jongler euh, entre, euh, entre ces différentes langues. Et ce qui m'intéresse aussi en, en tant qu'écrivain, que, qu donc j'écris pour la jeunesse euh, et j'écris aussi de, de la science-fiction, plutôt ce que j'appellerais de, de la fiction spéculative. Alors j'aime plutôt le format novella et les nouvelles que le format euh, plus euh, pavé, on dirait, à la Cantica, euh, j'affectionne beaucoup cette, euh, ce, ce format. Euh, D'autre part, j'ai une formation d'anthropologue, d'archéologue préhistorien, d'historien, donc euh, vraiment euh, pour moi la langue c'est quelque chose de fondamental et chaque fois que je, je visite un nouveau pays, j'essaye d'apprendre au moins euh, 300 mots, euh, parce qu'un jour je me trouve avec la personne euh, qui ne parle ni anglais, ni français, ni rien du tout, et puis j'aime bien lui dire quelques mots. Voilà un peu mon rapport à la langue, donc c'est quotidiennement que je m'y intéresse. Aussi à travers mon métier d'enseignant, de, puisque j'ai des élèves qui viennent de tous les pays. Euh, on a 192, voilà, régionalistes 192 euh, euh, nationalités sur 193 qui sont représentées à Genève dans les écoles. Merci. Euh, je vais peut-être vous dire un mot de ce que je fais moi. Euh, même si je suis que modératrice pour euh, cette table ronde. Moi je suis linguiste de formation. Euh, J'ai étudié des langues euh euh, aux langues orientales, euh, notamment des langues anciennes. Donc j'ai fait du vieux slave, du slavon, euh, du vieux bulgare, euh, du vieux russe, euh, du russe, du bulgare, euh, un peu de chinois, j'ai fait chinois au bac en troisième langue, il m'en reste pas grand-chose. J'ai fait un peu de hongrois aussi. Euh, j'ai adoré, quand je me suis promenée en Finlande, euh, la langue, euh, le finnois, euh, que je n'ai pas eu le temps d'apprendre parce que j'étais restée trop peu de temps, mais euh, je suis comme Olivier, je, quand je vais dans un pays, j'essaye voilà, de voir déjà la structure grammaticale, ensuite les sonorités de la langue, pour moi c'est très important, l'oral. Euh, et puis, en tant qu'écrivain, euh, je crée quelquefois, je m'amuse sur des nouvelles. Alors je fais toujours du très court de toute façon à créer une langue dans la langue. Et ça, c'est ce qui me passionne beaucoup. Alors, on peut le faire pour une nouvelle, on peut pas le faire sur un, un ouvrage entier, sauf si on s'appelle Pérec et qu'on se fait aider par les copains... Euh, donc je suis assez proche de l'oulipo ou voir de littérature potentielle et je fais de temps en temps des lipogrammes, c'est-à-dire j'enlève une voyelle dans une nouvelle je n'utilise que les autres voyelles bien entendu toutes les consonnes mais du coup ça, ça, ça fait un autre vocabulaire à l'intérieur du français euh, si je fais un monovocalisme en e aussi c'est encore autre chose et quand je fais une contrainte du prisonnier j'en ai écrit une sur venise notamment euh, c'est encore complètement autre chose c'est-à-dire qu'il faut se faire soi-même son propre lexique son propre dictionnaire de mots parce qu'on ne peut pas utiliser tous les mots courants, donc on est obligé obligé, personne ne vous oblige hein, je ne suis pas Mazo. mais on, on va chercher dans des dictionnaires spécialisés, y compris des dictionnaires d'argot, des dictionnaires de métier etc, des mots qu'on n'utiliserait jamais si on écrivait tout simplement au fil de la plume donc ça, ça m'intéresse, mais bon de par ma formation linguistique euh, et par ailleurs, dans mon métier précédent, je me suis occupée longtemps de la francophonie. Donc je faisais intervenir des écrivains euh, français, mais aussi francophones du Canada euh, notamment, euh, pour euh, écrire pour euh, des manifestations comme euh, euh, la fureur de lire, le temps de, des livres, euh, je ne sais plus où on en est, lire en fête, euh, voilà, ou, ou des sets de table pour les restaurants universitaires dans la région où je travaillais en Alsace euh, voilà à chaque fois je prenais un écrivain différent je lui commandais un texte et je lui disais bon ben voilà essaye d'avoir des expressions un petit peu particulières et c'était en général en liaison avec le français comme on l'aime qui est la grande opération annuelle de, du ministère de la culture pour la francophonie enfin pour le, la langue française on va dire donc voilà, et je me suis amusée, euh, comme je suis publiée au Canada, euh, à la fois chez un éditeur de Toronto et euh, dans une revue de nouvelles qui s'appelle Virage, euh, à leur donner au contraire des nouvelles avec des expressions patoisantes, pas en patois, mais euh, des expressions euh, patoisantes françaises d'endroits de, de, particuliers. J'ai par exemple une pantoufle de Cendrillon qui a été fabriquée à Biot et qui donc elle a l'accent provençal. Alors par écrit comment faire un accent C'est difficile. Donc euh, cette pantoufle elle utilise des expressions esquicher comme des anchois, euh, euh, euh, avoir porté sa coiffe sur les 11 heures, euh, des choses comme ça que j'ai trouvées d'abord il y en a beaucoup que je connais mais que j'ai trouvées aussi dans des dictionnaires d'expression provençale. J'ai aussi un sabotier qui a violé une cendrillon et qui lui est un, un paysan auvergnat. Donc là, comme c'est mon substrat à moi, l'Auvergne, il a une façon de s'exprimer en français toujours, mais qui est extrêmement typique de la région avec les, les chuintements, le « ouais, je suis qu'un pauvre paysan », enfin ce genre de choses, mais écrit. Et donc ça donne un décalage et c'est vrai que ça m'intéressait de voir comment au Canada euh, francophone, mais pas seulement au Québec, je précise bien, c'était reçu. Et c'est vrai que les gens disent « Ah, il y a beaucoup de mots euh, qu'on connaît pas, ah, il y a beaucoup de mots compliqués, euh, etc. » Mais du coup, ils vont chercher. Maintenant que tout le monde a Internet euh, et peut facilement consulter les dictionnaires en ligne, il euh, faut vraiment être euh, particulièrement euh, bouché pour ne pas trouver une expression, ce qu'elle veut dire. Hein. Donc voilà, il me semble que c'est intéressant et il me semble que nous, en tant qu'écrivains, euh, ça peut apporter à nos lecteurs quelque chose de d'avoir voilà un phrasé particulier, euh, éventuellement différent d'un texte à l'autre euh, puisque moi je varie, mais peut-être que certains d'entre vous au contraire ont, ont une façon de s'exprimer qui est la même d'un livre à l'autre donc euh, voilà, je vous passe la parole par rapport à ce que je viens de dire là-dessus si... Dans votre écriture, est-ce que votre rapport à la francophonie se sent ou ne se sent pas, ou se sent par moment ou pas euh, L'ICAM euh, Si j'ai une particularité, c'est peut-être celle d'écrire euh, en plusieurs langues tout en écrivant en français. C'est-à-dire que dans la plupart de mes livres, euh, je mélange aussi de l'anglais, euh, de l'italien, de l'allemand et un peu de chinois. Et je m'amuse à ne pas le traduire. Ça, c'est méchant pour le lecteur. <rire> c'est mé méchant et pas méchant. Ça, je pense que ça apporte euh, à plusieurs niveaux. Euh, ça apporte déjà euh, une diversité, un, un élément multiculturel important. Après, on, je, je me rends compte que beaucoup de gens maîtrisent plus d'une langue. Euh, beaucoup de gens maîtrisent le français et l'anglais. En tout cas, les gens qui lisent. Oui. Les autres, c'est peut-être oui. moins... Voilà. Mais ceux qui lisent maîtrisent en général le français ou l'anglais, ou le français et l'italien. Donc, ils ont toujours deux entrées. Après, je ne dis pas que c'est moitié anglais, moitié français, c'est simplement quelques passages. Mais voilà, c'est peut-être une particularité, euh, le fait de maîtriser plusieurs langues et de ne pas se sentir forcément complètement européen oblige à apprendre euh, des langues européennes. Et après, euh, se positionner euh, en tant que, avec un passé euh, en dehors de l'Europe et se positionner, avoir l'impression d'être vraiment européen, euh, ça oblige effectivement à, à apprendre plusieurs langues et euh, à les utiliser euh, en tant qu'écrivain parce que peut-être que je ne me sens pas euh, à la hauteur euh, avec le français, donc euh, j'ai besoin de, de rajouter un peu d'allemand, un peu d'italien, un peu, un peu d'anglais. Je pense qu'il y a aussi ces dimensions-là. Et par rapport à tes personnages, est-ce que tu as des personnages qui ont une langue particulière, ou une façon de s'exprimer particulière, ou est-ce que c'est pas sont... important dans ton écriture per... enfin, C'est toujours euh, des personnages qui sont issus de plusieurs nationalités qui... et qui se rencontrent. Donc, est-ce que ça se voit quand on lit Est-ce que, voilà, chacun a... On le reconnaît immédiatement, même si tu dis pas euh, « dis un tel euh, » ou euh, « ouvre la bouche un tel ». J'essaye toujours d'avoir des... Alors, bien souvent, ils sont principalement européens. J'ai paradoxalement jamais écrit « quoi que ce soit qui se passe en Asie ». Parce que c'est peut-être pas assez exotique. Euh, les chroniques d'Estrige, ça se passe en Roumanie... Euh... Et donc il euh, y a des personnages qui sont, enfin euh, une partie se passe en Roumanie, une partie en Angleterre, et des personnages qui sont français, anglais, d'origine allemande. Pardon, je montrer, <rire> et la, une, majorie, une grande partie des personnages sont roumains. Et c'est justement la confrontation entre euh, deux cultures, euh, une culture européenne et une culture d'Europe de l'Est, euh, et des gens qui sont en plus euh, pas humains parce que ce sont euh, des strigoi. Euh, des vampires. Donc, il y a vraiment cette cette idée d'intégration euh, quand on a une différence culturelle, réussir à s'intégrer et la confrontation de différentes cultures et voir comment euh, comment ça se passe. Et ça passe effectivement aussi par la langue et par des incompréhensions à la fois parce que la langue n'est pas toujours maîtrisée de la même façon et euh, des incompréhensions euh, plus euh, d'ordre culturel. Qui veut continuer Voilà. <rire> mmh. <rire> <rire> prendre la parole. Euh, moi, j'ai une démarche particulière parce que mon univers ressemble un petit peu au 18 XVIIIe siècle, pirate oblige. Et au début, je me suis, quand j'ai créé ces, ces romans, je me suis demandé est-ce que je dois faire utiliser à mes personnages un jargon particulier. Et pour gagner de l'immersion, j'ai décidé de leur donner un langage assez moderne, très proche du nôtre. Donc, ça rend les personnages plus attachants, mais... J'ai créé des expressions propres à cet univers qui rappellent un petit peu les expressions du vieux français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Par exemple, un, mon adolescent, mon héros adolescent qui est sur le navire pirate euh, avait souvent des, des problèmes avec le maître d'équipage qui est un homme bourru, un espèce de géant, un colosse. Et le, et le colosse dans le livre n'arrête pas de lui dire euh, « mais c'est pas possible, c'est un vrai singe à poudre ce gosse ». Et un singe à poudre, en fait, c'est un, un gamin qui s'occupe des canons qui portent les sacs de poudre. Et donc pour lui, c'est synonyme de gosse incontrôlable, de sale gosse. Et il y a pas mal d'expressions de, comme ça. Aussi, ça peut être cher à canon aussi, non oh, Ça peut être cher à canon, mais là que... c'est singe à poudre, donc il y a le côté c'est les premiers qui sautent oui oui, oui, oui, oui, tout à fait. Et euh, ça rappelle aussi un petit peu ça. Y a, y a, J'ai pas mal d'expressions. Il y a un fleuve euh, mystique qui s'appelle le Thanos, donc euh, bien sûr en référence à un autre fleuve bien connu de du monde grec et, euh, et euh, remonter le Thanos ça veut dire mourir ou passer le Thanos il y a une, une expression comme ça donc ça veut dire passer l'arme à gauche et j'ai beaucoup d'expressions comme ça et je crée aussi euh, énormément de néologisme un, dans mon univers j'ai un, des hommes qu'on appelle des Casars qui sont dépositaires de la sagesse de ce monde et qui sont accusés, à, à tort ou à raison, on ne sait pas, au début du roman, d'avoir créé un cataclysme de mille ans auparavant. Et ils utilisent un, un instrument de musique étrange, un hydrodéon. Et donc, en fait, c'est un mélange de cornemuse, d'accordéon avec une boule, avec de l'eau à l'intérieur. Et en fait, les c'est dégagent une espèce d'énergie électrique invisible et donc ce sont les seuls à pouvoir utiliser cet instrument de musique à faire vibrer l'eau et donc euh, bah, l'instrument euh, produit un son mélodieux qui rappelle l'eau et donc c'est un, un hydrodéon et j'ai pas mal de néologismes comme ça qui sont un petit peu dans l'esprit du 17e et 18e siècle mais qui partent vers un, un univers euh, plus fantasy donc ça fait un, un, une ambiance assez improbable. Tu, pardon, juste, tu les appelles Khazars Khazars. Comme le peuple, comme le peuple des Khazars non Ça rappelle un petit peu les Khazars. k -H a z a r euh, Non, K-A-Z-A-R et 2 S-E. J'ai simplifié au début, c'était les Xars. Et alors, j'avais à l'époque, mes méta-lecteurs me disaient, écoute, voilà, on n'arrive jamais à mémoriser... Euh, <rire> <rire> on n'arrive pas à mémoriser le nom de ton peuple. Alors, j'ai un petit peu simplifié. Et effectivement, ça rappelle un peu les, les fameux Khazars. Euh, bon moi j'ai aussi un peu des expressions parce qu'on se passe sur une l'histoire se passe sur une, une exoplanète gelée et il y a des colons qui sont là depuis 150 ans et euh, c'est vrai qu'ils ont des expressions à eux par exemple les TQ c'est pour les enfants il euh, y a les il y, y a les scienteux c'est les scientifiques qui foutent le bordel voilà il y a il y a c'est vrai qu'il y a il y, y a pas mal d'expressions expr, dans cette euh, ce groupe séparatiste en fait qui qui décide de se justement de se distinguer par rapport aux colons terriens qui sont vraiment des terriens. Et eux, ils créent une nouvelle nation. Et c'est la première fois qu'il y a l'émergence d'un nationalisme, on va dire, sur cette planète. Et c'est vrai qu'ils ont un peu des expressions à eux, qu'on en fait, qu retrouve euh, au fil du texte. Il y a des vents aussi qui ont des noms spécifiques, comme le blast. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de d'expressions de, spécifiques à ce groupe séparatiste. Maintenant, ça, c'est du point de vue des humains. Après, effectivement, quand on passe, on rencontre cette civilisation qui sont les Timkans. Alors là, ils ont vraiment un langage très, très poétique et effectivement, une, une langue à part entière. Il y a les instruments de musique, de musique qui ont tous un nom. Tout a un nom, tout a une couleur, une odeur. En fait, euh, ils ont une perception de la réalité qui est différente, qui est plus anesthésique. Donc, effectivement, les sens sont mélangés et tout a une terminologie. Euh, tous les noms veulent dire quelque chose. Euh, par exemple, Tekelham, c'est celui euh, qui porte la marque. Enfin, c'est vrai qu'ils ont, euh, en y réfléchissant, et il y a beaucoup de poèmes. Donc, Donc tu euh, inventes une langue et tu inventes oui. un monde en même temps. Oui, oui tu tout à fait. Une civilisation. Simplement, ouais. je traduis, c'est-à-dire au lieu de mettre le langage en Timkan, parce que là, on s'en sort plus, euh, je, veux dire, voilà, <rire> je le mets en, en traduction. Donc j'ai traduit les Timkan en français. Et il euh, y a de temps en temps des expressions Timkan qui transparaissent, effectivement par exemple il y a aussi des expressions comme par exemple euh, retourner à l'eau ça veut dire mourir aussi parce qu'en fait c'est un peu aquatique, enfin amphibien et du coup euh, bon il y a des expressions comme ça qui... je, je sème le texte d'expressions, j'envahis je, je pas le texte de ces expressions euh, mais c'est vrai que dans les poèmes on en trouve beaucoup parce qu'il y a pas mal de poèmes surtout dans le tome 1 et par exemple, quand on veut voyager à bord d'un ouvreur, c'est un ouvreur, c'est un, un, un vaisseau spatial qui ouvre des chemins. On doit lui réciter les, les paroles du voyage pour qu'il il daigne ouvrir ses portes, ses chemins. Sinon, il fonctionne pas. Donc, il va falloir chanter, en fait, ou danser. Donc voilà, ça, c'est un peu les particularités. Ça a rien à voir avec le, le français suisse, hein. mais c'est euh, voilà, c'est le jeu avec la langue que j'ai effectivement. Euh, en y réfléchissant bien, il y a beaucoup. Euh, c'est du jeu avec la langue. Ouais. Et euh, à, la fin, y a un à la fin de la trilogie, effectivement, y a un petit lexique, parce qu'il y a beaucoup d'expressions de Tim Kahn, et toutes les expressions Tim Kahn signifient quelque chose, effectivement. Donc voilà, parce que c'est un langage très, très imagé, euh, et c'est un peuple animiste aussi, alors il y a tout qui est... C'est qui voilà, est, est, euh, une civilisation stellaire animiste. Voilà. <rire> voilà. Olivier J'ai celui-là. Euh, on m'entend Oui, oui. Alors moi j'ai écrit il y, a, il y a déjà assez longtemps euh, un de mes premiers romans qui est paru qu'en Suisse, qui s'appelle Effet de serre, et ça se passe dans les Alpes. Dans quelques centaines d'années, Donc l'effet de serre a accompli tout son cycle, il n'y a plus de glaciers, euh, et les populations alpines se retrouvent euh, avec des changements climatiques tels qu'il y a beaucoup d'éboulements, euh, les barrages euh, se sont vidés, donc ils ne peuvent plus... Euh, ils ne peuvent plus profiter de cette manne euh, économique. Et donc, il va y avoir un mouvement unificateur et séparatiste. Et euh, la langue est, est, étant euh, un marqueur identitaire extrêmement important, ils, ils vont décider dans un congrès euh, qui a lieu à Aoste, d'ailleurs, parce qu'à Aoste, il y a un mouvement assez fort pour l'arbitant, justement, l'ancien le, le, franco-provençal. Et ils vont s'unifier autour d'une un, langue. Il ne faut pas oublier qu'il <rire> euh, y, y a de nombreuses langues qui ont été fa entièrement fabriquées. L'albanais est une langue qui a été fabriquée par des ecclésiastiques au XIXe siècle à partir de, de, de, de, de deux grands groupes de, de dialectes. Les, les langues sont une fabrication. Le tasse et le trace' si bien je me souviens sûr. bien. C'est extrêmement récent. Il euh, ne faut pas oublier que l'hébreu était une langue liturgique. Quand vous entendez les Israéliens parler, ben c'est une langue, que, et leurs grands-parents parlaient soit le Ladino, soit le Yiddish. Ils ne parlaient pas cette langue. Alors moi, j'ai inventé l'alpidium et je l'ai inventé à partir de l'arpiton, du français, du slovène, de toutes les langues, de, bien sûr de l'italien, euh, du romanche, et euh, j'ai essayé de, de, de créer cette langue. Qui n'apparaît que lorsque les séparatistes qui détiennent des otages. Euh, en fait, je me suis dit, je vais faire apparaître cette langue dans des dialogues. Et ces dialogues, ils se racontent des blagues. Alors, c'est des blagues euh, tout à fait courantes, euh, mais ils se les racontent naturellement, puisque, en fait, que fait un, un gardien de prison Il ne va pas parler des otages il va parler de la pluie et du beau temps etc et se raconter des gags alors il y en a un et ces gags sont en alpidium donc je les traduis bien entendu mais au bout d'un moment m'ont dit euh, certains lecteurs qui, qui, qui avaient été d'abord un peu surpris et eh bien ils arrivent à comprendre euh, sans passer par la traduction donc euh, l'opération était assez réussie donc euh, je, je, je, je pense aussi, toi tu as parlé aussi de cette notion de, de séparatisme, je pense que c'est quelque, euh, quelque chose auquel on est extrêmement sensible en Suisse, étant donné qu'on est une confédération, étant donné qu'on a eu aussi du séparatisme euh, à l'intérieur des cantons euh, pour que, ch que chacun, chaque minorité, qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou, parce que catholique, protestant, les guerres de religion, on, on les a eu aussi. Euh, la langue n'est plus un problème maintenant euh, en Suisse parce que justement il y a une territorialisation très forte et donc on est par définition plutôt ouvert aux mouvements séparatistes euh, dans, dans le monde pas à n'importe quel prix mais, euh, on sera on sera on sera euh, par exemple sensible euh, à ce que les Corses puissent parler à ce que les Corses puissent parler Corses on sera sensible prenons la France euh, qui avait autrefois huit langues euh, le flamand, je ne vous, vous, vous les donne pas, plus une infinité de, de dialectes, euh, eh bien, on est extrêmement sensible à ces causes-là parce qu'on trouve ça parfaitement normal qu'on ait justement une langue régionale bien représentée, y compris à l'université c'est normal euh, donc c'est pas pour rien que sur une planète euh, où il y a une, un auteur suisse qui, qui écrit sur une planète ben, ils il se sentent déjà différents et pourquoi ils ne feraient pas leur petit canton moi je crois que c'est ça, hein. je crois que là il y a quelque chose à, à creuser et, et moi j'ai un peu le, le, le le même esprit. Il y, a, il y a très souvent des séparatistes aussi dans, dans mes textes. Voilà. Alors, d'un autre point de vue, euh, est-ce que vous avez les uns et les autres des écrivains que vous avez aimés qui vous ont inspiré non pas pour euh, écrire mais pour la façon d'écrire. Est-ce que voilà, vous, vous sentez dans la mouvance d'un tel ou un tel, ou pas du tout, au contraire euh, vous les rejetez, vous faites euh, sécession et vous créez vous-même complètement autre chose. Est-ce qu'il veut répondre là-dessus? Oui. Alors moi je pensais tout de suite à Umberto Eco parce que le, le film déjà m'avait impressionné, mais alors le livre, Le Nom de la Rose, ça a été euh, une claque, parce que beaucoup de lecteurs m'avaient dit à l'époque « Oh là, attention, ça va être compliqué ». J'avais lu « ça adolescent », ma professeure de français m'avait dit « Attention, c'est comme un livre ardu ». Alors j'avais peur de, de passer à côté et j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré euh, tout ce travail sur la langue, avec des, ces mots improbables inventés par Umberto Eco. Alors on est à la fois dans l'histoire et dans la fiction, et parfois le mythe le, le rejoint la réalité. C'était vraiment extrêmement crédible. Et j'ai toujours adoré euh, cette idée euh, qu'avait Umberto Eco et, et Borges aussi d'ailleurs qu'on retrouve dans les bibliothèques. Moi, je suis un très très grand fan de la bibliothèque de Borges. Je le remmange dans mes dans mes livres d'ailleurs parce que j'ai aussi une espèce de bibliothèque imaginaire et gérée par des singes. Et ce sont des Borges en fait, mes mes singes. Et c'est vraiment un, un gros clin d'œil à cet auteur extraordinaire. Et euh, la, la, la sémantique, c'est quelque chose de vraiment de merveilleux. Il y a, y a et c'est d'autant plus merveilleux qu'il y a un côté subversif aussi qu'on retrouve dans Le Nom de la Rose. J'ai ai aimé ça, le, le fait qu'on a on a la grande histoire. Et puis, à côté de ça, on avait des gens qui utilisaient des, des dialectes assez improbables, assez incroyables. Et beaucoup de ces dialectes, malheureusement, ont été perdus. Et d'ailleurs, même le terme dialecte, finalement, c'est même un terme un petit peu péjoratif. Parce que pourquoi parle-t-on de dialecte alors que ce sont des langues, des langues d'une très très grande richesse et ça, c'est euh, malheureusement typiquement français, je trouve. On a, ce qui est triste, c'est qu'on a beaucoup réprimé les, les, les langues régionales. Euh, moi, j'ai un beau-père euh, qui est lorrain et qui, était, euh, qui me racontait qu'il était puni en fait quand, quand il était petit, qu'il utilisait, qu'il ne parlait pas français. Et aujourd'hui, on essaye euh, tardivement de réhabiliter ces langues régionales. Et, euh, et pour moi, Umberto Eco, c'est vraiment la célébration de ça, de cette formidable richesse sémantique qu'on retrouve euh, tout au long de l'histoire. Alors, euh, j'ai exactement les mêmes références que toi. Donc, Je suis un fan, de, Donc, je, je, je lis l'italien couramment, je parlais, je lis l'italien couramment. Euh, pour moi, Umberto Eco, euh, c'est un maître. Tout simplement, je, je le considère, j'ai deux maîtres, ce sont Umberto Eco et Borges. C'est les deux exactement de, de, de la même manière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a un qui arrive à créer un genre littéraire euh, à mon avis totalement nouveau, on pourrait, on pourrait dire qu'Umberto Eco n'a fait qu'écrire qu des essais. C est, c est, c est, ce, des essais, c'est-à-dire que ce sont des romans, mais ce sont aussi des essais. Quand c'est des essais, ce sont aussi des romans. Euh, la frontière, là... Le est... voyage avec un saumon, pour moi, c'est de la nouvelle. Alors oui... Ce n'est pas un essai. c'est pas des essais. Oui, mais il y a, y a un essai. Il y a toujours... Euh, il y a toujours une expérimentation oui, de, oui. dedans. Dans, oui. ce sens, dans ce sens-là, oui, ce n'est pas un essai euh, comme euh, euh, Pascal Bruckner écrirait, un essai sur... Euh, oui, c'est de la fiction, mais il y a quand même quelque chose de très, très fort pour moi, que, que, que, je, que je lis entre les lignes, peut-être... Et, et Borges, c'est tout à fait autre chose euh, très souvent euh, on est, ah mais tu lis Borges, j'ai jamais rien lu parce que, cite-moi un roman de Borges il n'y a pas de roman de Borges c'est ça qui est extraordinaire aussi et la, la, le nombre de signes moyens de ces nouvelles euh, et, il n'entrerait pas euh, dans, dans les canons de nos anthologies euh, de c'est vraiment euh, un, un, un univers à part alors Retrouver, retrouver euh, quelque chose de comparable, j'aime beaucoup euh, Julio Cortázar aussi, euh, euh, qui est un, un très très bel écrivain, qui écrit aussi des nouvelles euh, assez fascinantes, avec des, des, des références à des, des cultures disparues, et des fois il y a une espèce de il y a une espèce de recherche de nous présenter une culture euh, qu'il a complètement inventée comme une culture disparue. Et on euh, euh, ne on, on sait plus si c'est une vraie référence historique ou pas. Il y a une langue particulière, il prend des mots euh, euh, qui ont l'air d'être de l'Aztèque, mais ce n'est pas de l'Aztèque, enfin des, des, du Nahuatl, je veux dire, des, des choses comme ça. Alors moi, j'aime beaucoup ces écrivains un peu, un peu atypiques. Oui, ça me faisait penser à Dimitri Glukhovsky, là aussi dans son, son bouquin, là qu'il avait écrit à la talente, je sais plus le titre maintenant où il y avait tout un, des références, on ne savait pas trop si on était toujours dans la réalité ou pas. Au Bores, je suis en train de lire, justement, en ce moment, ces euh, euh, bah, nouvelles, euh, le jardin au sentier qui bifurque, des choses comme ça, où, justement, il y a toujours une petite incertitude, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est Les références, ça et tout, c'est rigolo. Mais bon, moi, j'ai beaucoup lu en, euh, de la littérature anglo-saxonne, et je pensais à, à James Joyce, en fait, avec Ulysses, qui est vraiment, euh, pff, voilà, au niveau de la langue, c'est complètement euh, fou, fou, quoi. Un énorme pavé, une, une, oui, vraiment. D'ailleurs, je l'avais vu en anglais, c'était assez dur. Euh, voilà, Mais mes références sont... C'est vrai que je lis beaucoup en anglais. Donc du coup, je... je voilà, c'est un peu... Euh... Justement, à, à, à, ça me fait penser à quelque chose. Je repère tout de suite euh, un écrivain francophone au formatage de ses livres si il il est plongé en permanence dans la littérature anglo-saxonne. Oui, je repère tout de suite. Et chez Laurence, on voit, que, on voit cette influence. On voit cette influence voilà justement on voit cette influence formatage au sens quoi, au sens nombre de pages euh, ou mais c'est simplement sens... le, le, la, la chapitration euh, ah, oui. euh, comment les chapitres s'enchaînent la chute de chaque chapitre en fait, c'est toutes ces règles de base euh, euh, que les, les, les, les grands écrivains anglo-saxons ont posées et qui, euh, qui fonctionnent bien dans les littératures de l'imaginaire mais quand je suis en littérature blanche j'ai pas envie de, de lire ça mais alors pas du tout voilà, je préfère lire du Walbeck, par exemple. C'est vrai qu'en fait, euh, moi j'ai fait mes études littéraires en anglais. Et c'est vrai que, là, par exemple, nous, on devait écrire des grosses dissertes, etc. à l'université, à, à la fac, comme vous dites chez vous. Et euh, la, la, la façon d'écrire une dissertation euh, littéraire en anglais et, et en France, c'est différent, en fait. Hein. Donc du coup, euh, moi je me sentais plus à l'aise dans ce milieu-là. Donc j'écris tous mes essais, toutes mes dissertations en anglais. Euh, mais Au niveau de la thématique, c'est la façon de tourner la chose. On passe toujours la thématique avant le style. Donc, en fait, il y a une façon de... de c'est toujours les idées qui sont qui priment sur, euh, sur le, le, le, le français. Et j'avais commencé le français. Je n'aimais pas, justement, cette, euh, cette façon d'écrire des, des dissertations en français. j'aimais pas. Et du coup, j'ai passé en anglais parce que je voulais faire de la littérature. Et du coup, je me sentais mieux à écrire des dissertations. Du coup, j'ai écrit des tonnes de dissertations en anglais. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal écrit en anglais. Et voilà, c'est juste... <rire> c'est vrai c'est différent je sais pas si tu... euh, bah, exactement comme toi Laurence euh, je lis plus euh, en anglais qu'en français et de par mon métier euh, j'écris plus en anglais qu'en français et effectivement c'est d'abord les idées et ensuite euh, la forme et le fond est très important alors qu'en français quand euh, je pense que c'est ça aussi qui euh, en tant que d'origine étrangère me, me fait un peu peur avec le français c'est que eh c'est tellement la forme qu'on a peur euh, de, de se tromper, euh, alors qu'on ne l'a pas du tout en anglais. Et euh, Quand euh, au niveau professionnel, je dois écrire des rapports scientifiques, euh, bon, je les écris en anglais, je ne me pose absolument pas de question, puisque je parle de science, donc c'est le fond qui prime. Par contre, quand je dois passer à la littérature, euh, c'est vrai que je mets l'accent sur les idées, et bien souvent, j'écris une trame qui est d'abord en anglais. Ah oui, j'ai pas du coup, tout ce pour, problème Quand là. il s'agit de travailler l'idée, euh, de, de peaufiner l'idée, euh, c'est l'anglais qui me vient spontanément. Et après, quand il s'agit de rédiger, d'écrire de, de, vraiment le, le livre, je l'écris en français. Et là, je travaille la forme dans un second temps. Mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Aussi, pareil. Exactement, oui. Alors moi je fonctionne pas du tout comme ça. Oui, hein. oui et on, on, peut, on peut mettre trois, quatre mots, et c'est déjà une phrase, alors qu'en français, voilà, c'est tout de suite plus. Euh... Moi je ne fonctionne pas du tout comme ça parce que comme je fais des textes donc dits à contrainte, pas systématiquement, mais enfin j'en fais, en fais beaucoup, euh, la contrainte mène quelquefois.. Euh, pas forcément là où on aurait voulu aller euh, au départ. Hein. Alors, il s'agit pas, c'est pas de l'écriture automatique et ça suit. Euh, au contraire, on, comme on est obligé de passer par des sentiers détournés, des, des, des sentiers buissonniers, etc., euh, ben bah voilà, on arrivera à, euh, à quelque chose... Euh, euh, en l'ayant retravaillé etc etc., de complètement différent de l'idée qu'on avait au départ donc partir uniquement de l'idée et pas travailler la forme moi je peux pas parce que il me semble que je perds une originalité sur attention je fais du cours hein, euh, de la nouvelle euh, je, je perdrai un, un, une originalité sur un texte précis ou un autre. Euh, euh, voilà, Par exemple, j'ai écrit récemment, enfin euh, non, pas récemment, c'était en 2003, euh, un, à la manière de Madame de Sévigné. Euh, donc déjà, la langue du 17e, 18e, je la connais bien, mais j'ai éprouver le besoin pour écrire précisément ce texte-là, qui fait cinq pages, je crois, euh, de relire toutes les lettres de Madame de Sévigny à sa fille, non pas pour copier, mais pour l'avoir en tête, c'est-à-dire pour avoir le, le phrasé, la façon dont elle s'exprimait, etc., avec sa fille, qui est très compliqué, on est d'accord que c'est une langue extrêmement euh, élaborée, euh, précieuse, etc., avec euh, tous les défauts de bon que pouvait avoir cette langue, mais en même temps, comme c'était des lettres qu'elle écrivait à sa fille, c'était pas forcément extrêmement élaboré, donc on, on sent quelque part le jus de la langue du XVIIe euh, ressortir à travers les lettres. Donc j'ai lu plus de 300 lettres. Euh, après, j'ai tout mis de côté euh, et quelques semaines ou mois après, je me rappelle plus. Je me suis mis à écrire et là, du coup, mais comme une langue apprise, comme une autre langue apprise, ça me revenait, les expressions, etc. Donc, je fonctionne plutôt comme ça, mais je comprends que, tout à fait que d'autres euh, travaillent autrement. Mais je ne parle jamais de l'anglais, même si je lis beaucoup en anglais. juste préciser quelque chose, c'est qu'en fait, moi je pars beaucoup sur les idées, c'est-à-dire que je, mes idées, effectivement, je les mets en avant, etc. Mais je travaille énormément ma forme après, hein, dans un genre à fond, quoi. Et puis, justement, ça, ça me fait rigoler parce que, enfin, je rigolais ça m'appelle euh, des choses. C'est que quand j'étais plus jeune, j'adorais écrire de la, du fantastique, glauque, sombre, londonien, etc. Et je, je lisais énormément d'auteurs, de, bah, de, de, en fait, euh, du 18e, des choses comme ça. Et puis aussi, d'auteurs américains comme Lovecraft, etc. Et j'écrivais un truc, à force de de lire justement ces auteurs en anglais, etc. Et les gens me disaient, mais, mais c'est pas possible, t'écris pas d'une façon actuelle, t'écris à la Lovecraft, t'écris à la... C'était assez drôle. En fait, après, j'ai coupé là-dedans, parce que j'avais un langage dans mes nouvelles, justement, qui n'ont qui jamais été publiées, c'était quand j'essayais d'écrire, j'ai commencé à écrire. c'est vraiment du style... Ouais, ça, ça faisait très ancien, très 19e, en fait. C'était marrant, en fait. Voilà. Donc, mais c'est à force de lire, effectivement, si on lit beaucoup euh, un type de littérature dans un tel style, on, on est imprégné. Hein. Enfin, c'est vrai, ça, c'est clair voilà. Parce que J'ai parlé de l'anglais, mais le chinois aussi est une langue enfin, qui fonctionne par idéogramme, donc euh, sur laquelle euh, la forme est beaucoup moins importante aussi. La forme est importante par rapport à, euh, au visuel. Euh, il, faut, il y a une beauté esthétique mais visuelle, mais il y a moins de beauté euh, au niveau des sonorités. Et On, parle, on part d'abord de l'idée, on part absolument pas. Donc la forme, c'est pareil, c'est d'abord l'idée et ensuite la forme. Et je pense que c'est aussi ce qui est un peu à avoir de commun avec l'anglais et qui a beaucoup moins avec le français. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi pour ça que malheureusement, instinctivement, euh, je pense plus facilement euh, quand il s'agit d'élaborer de, des idées, euh, de les agencer euh, en anglais, et après, quand il s'agit de, de, de, de penser à la beauté d'un texte, ça vient en second temps, malheureusement, euh, je passe au français. Oui, une fois, j'ai entendu dire, euh, je pense que c'était par euh, un ami de mon grand-père. Euh, ça, fait, ça fait donc déjà un certain temps, je pense que c'était dans les années 80, euh, oui, de nos jours, n'importe quel abruti parle l'anglais euh, ou baragouine en anglais international. Mais quand vous avez vraiment une personne cultivée, elle parle français. Alors, il parlait de... de, de C'était quelqu'un qui était originaire de l'Est, donc il parlait des pays de l'Est. Et j'ai constaté ça, je, je constate en, en côtoyant euh, des, des, par exemple des écrivains ou des enseignants de, de, de différents pays que on passe, dès, dès qu'on qu on commence à lire et à pratiquer le français on passe à un niveau supérieur et on voit à quel point c'était la langue des élites euh, avant qu'elle soit supplantée euh. c'est une langue difficile et c'est une langue exigeante et dans ces milieux là euh, le fait de, de on, on, on, on surévaluait un petit peu cette langue et on, on, on avait des espèces. Quand on avait un dialogue, c'était une espèce de, de joute orale entre deux personnes à qui aurait le langage le plus précieux, le plus précis, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui nous colle un peu à la peau euh, aux francophones. Euh, ma ma grand-mère était gouvernante euh, dans une famille dans les Carpates euh, avant la guerre de 14, d'ailleurs. Et euh, donc elle me, elle me rappelait euh, euh, que lorsque les bals des, des officiers autrichiens étaient organisés, le bal des officiers, eh bien, on n'entendait pas un mot d'allemand, un mot autre que le français. Et là, elle était comme une petite reine avec euh, ses 20 ans. Et voilà, elle me racontait ce, ce monde disparu. Donc notre langue a été une très grande langue. Entre le, on va dire entre le 16e et le, la fin du 19e. Ça a été une très très grande langue, de commune, une sorte de lingua franca des élites. Alors c'est clair que c'est un héritage qui n'est pas facile. Je vais rebondir sur ce que tu disais qui était passionnant, une langue exigeante dont on est fiable pour le meilleur et pour le pire, est-ce que finalement c'est pas ça qui a donné euh, aux Français euh, la réputation d'être prétentieux, d'être arrogant <rire> auprès des étrangers. Et, euh, oui <rire> euh, je pensais euh, ne suis pas aussi expert que vous de, de l'anglais, mais j'ai étudié l'anglais en li terminale littéraire, j'ai pris une option d'anglais, et j'ai été émerveillé, euh, parce que moi j'ai baigné dans cette éducation, euh, cette sacralisation du français. Et j'ai découvert que l'anglais était aussi riche, d'une autre manière, avec les, les homonymes. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que j'avais lu Hamlet en, en anglais, là, ce qui n'était pas évident pour moi au début. Et, euh, et je me suis rendu compte que là, voilà, c'était une autre, une autre philosophie. Donc le français, finalement, nous, nous façonne, parce qu'en étudiant le français, eh bien, on, on prend des valeurs, finalement, une construction mentale. Et les anglais finalement, les, enfin les anglo-saxons euh, pensent différemment, Finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Avec, euh, c'était passionnant quand on parlait de les idées qui priment. Moi j'aimerais des fois qu'on s'intéresse plus aux idées qu'à la forme, parce que justement pour revenir au snobisme euh, qu'on trouve parfois euh, dans la littérature française, avec la littérature blanche qui est sacralisée et la li littérature de genre qui est un petit peu ostracisée, et on s'intéresse souvent plus à la forme qu'au fond, et c'est un petit peu dommage. et je pense qu'on on on a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus, en tant que euh, francophone. Voilà. Et français, surtout. Juste, euh, rajouter une toute petite chose sur la difficulté du français. Euh, on dit souvent que le chinois est une langue terriblement difficile, alors que pour des chinois, le français se représente euh, le saint graal absolu, la langue inatteignable. Alors, pour des français, je ne sais pas si... Euh, euh, tu as tu connais un peu le chinois c'est pas si compliqué ce qui est compliqué c'est l'oral les tons oui, les, les tons, tons là, on, on, on se perd. Enfin, moi, en tout cas, j'avais beaucoup de mal. Et puis, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup, justement, de synonymes. De... Ça, ça rejoint l'anglais. Voilà, on rejoint. Il y a euh, plus de... Voilà. De Mais c'est aussi pareil dans d'autres langues. En russe, par exemple, pour dire, je ne sais pas, la glace, le miroir, il y aura 20 mots. En esquimaux, il y en aura des centaines pour décrire la neige ou le temps qu'il fait. Parce que, ben bah, voilà, le, le lieu géographique fait que, euh, il y a besoin de plus de vocabulaire pour avoir. Des nuances. Nous, en français, on a moins besoin. Donc, euh, voilà, ça, ça rejoint. Par contre, effectivement, la syntaxe est très facile. La complexité chinois. est pas au même endroit. Donc voilà. En français, ce qui est difficile, c'est la réglementation. Je, je, je, je parle de réglementation parce qu'en chinois, il n'y a aucune règle grammaticale. Par contre, effectivement, il y a un vocabulaire, une richesse. On peut avoir 50 mots pour désigner à peu près la même chose. Et selon les endroits, enfin, selon les. Les familles, voire même pratiquement selon les familles, on peut mettre les mots, les idéogrammes dans un sens ou dans un autre, et ça veut dire la même chose pour tout le monde. Il n'y a même pas de formalisme. Le seul formalisme qui est lié en chinois, c'est de mettre les mots dans le bon ordre. Alors qu'en français, mon Dieu, il y a un nombre de règles grammaticales. Il y a moins de mots, on a moins le choix quand on veut dire quelque chose. Au niveau de l'idée, on a moins le choix. Par contre, au niveau des, des règles grammaticales, tout ce qu'il faut apprendre pour pouvoir être compris en fait. Euh, moins de mots. Je suis pas sûr. Enfin, certainement, globalement, oui, moins de mots. Mais dans la mesure où euh, le français courant euh, effectivement utilise quelques milliers de mots, mais si on va chercher, euh, comme je le fais moi, dans des dictionnaires spécialisés de tel type de métiers, les dictionnaires de termes de marine, les dictionnaires de euh, termes de, de bijoutier, de enfin, etc., d'artisans, de forgerons et tout, on découvre mais des quantités de choses. J'ai écrit une histoire de sabotier. Alors, pour aller trouver tous les termes qui vont avec pareil pour euh, euh, j'avais décrit une, donc une pantoufle de verre provençale j'en ai parlé tout à l'heure euh, de Cendrillon, comme elle est fondée, créée, elle est en verre, VE2RE, elle est fondée à Biote. J'ai été à Biote dans une des verreries, prendre le vocabulaire des... Voilà, j'ai pris une, une BT, vous savez, dans, quand on était petit, les bibliothèques de travail, voilà, faites par des enfants, mais avec le vocabulaire des verriers. Donc j'ai découvert des tas de choses pour décrire un four, euh, euh, le, la canne, enfin bon, bref, etc. Donc... Euh, je pense que c'est aussi parce que le français, le français individu utilise peu de mots dans le langage courant qu'on a l'impression que on a moins de vocabulaire que d'autres langues. Mais c'est tout simplement parce que euh, on, ne, on ne les utilise pas ou alors ça fait précieux, ça fait... Je me souviens une fois en camping, avoir parlé, pas en camping, en gîte rurale, avoir parlé dans une cuisine collective des ramequins et des raviers, ne mets pas les ramequins avec les reviers à une fille, qui m'a regardé complètement sidérée parce qu'elle ne comprenait même pas ce que c'était. Pour moi, c'était évident parce que j'avais été dans des colonies de vacances pendant des années, euh, voilà. Euh, donc voilà, il y a des choses simples que euh, une partie de, des locuteurs, on va dire français, n'utilisent pas. Mais bon, c'est leur problème. Je veux dire, c'est leur faute, entre guillemets. C'est leur problème en tout cas, mais les mots existent. Et c'est à nous, écrivains, d'essayer de les faire revivre, si on veut, hein, si on a envie dans nos écritures, que ce soit en, en littérature blanche ou de science-fiction ou de fantaisie. On va peut-être conclure si chacun veut dire un, un petit dernier mot et nous citer un de ces titres à recommander à nos lecteurs, soit ici sur Nice Fiction, soit par Youtube en les commandant chez vos libraires. Pour conclure, je dirais il ne faut pas mélanger les ramequins avec les raviers. <rire> Ça pourrait être le titre d'un beau roman. voilà. <rire> Euh, J'étais heureux de participer à cette discussion, c'était vraiment euh, passionnant de, de vous écouter. Et euh, qu'est-ce qu'on devait dire Parler de Rappelle ton mon... dernier titre, Alors mon dernier titre, qui est aussi bah, le premier le, si j'ai bien compris. <rire> mon tome 3 des pierres de l'escrogriffe qui va sortir le, le 22 juin euh, chez euh, Brajlan. Voilà. <rire> bon, si vous voulez lire quelques... Si vous voulez lire quelques poèmes, Tim Khan, n'est-ce pas C'est au rez-de-chaussée, il y a la trilogie Cantica. Voilà. Donc, vous pouvez découvrir la poésie Tim Kahn. Alors, mon dernier roman SF s'appelle L'île Rousseau. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure dans une autre TR sur les îles. Euh, et vous avez aussi, euh, dans L'île Rousseau, vous avez la langue de Jean-Jacques, puisque Jean-Jacques, notre illustre compatriote genevois a écrit, a beaucoup écrit dans son discours sur les origines de l'inégalité et son discours sur les langues, sur l'origine des langues. J'ai donc repris chaque tête de chapitre commence par une citation de, de Rousseau et on est transporté à l'époque précolombienne dans une île. Il y a aussi un langage, bien entendu. Et puis, il y a, il y a, un, il y a un petit truc qui fait que le, mon, mon héros, qui est téléporté euh, dans le temps, donc euh, à cette époque-là, euh, arrive à comprendre ce qui se dit grâce à un traducteur automatique, etc. Alors, moi, mon dernier, euh, ma dernière parution, c'est Azoulonne. Euh, mais je suis venue pour La chimère aux ailes de feu euh, c'est en fait un roman multilingue en fait écrit euh, principalement en français mais avec euh, quatre autres langues et moi, je viens de sortir une anthologie, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des, des recueils à hauteur multiples. Je viens de sortir chez Rivière Blanche une anthologie qui s'appelle Dimension Fée. Elle n'est même pas encore officiellement dans les librairies, mais elle est sur le festival Nice Fiction, où je fais intervenir 25 auteurs et je leur demande leur sentiments, leur enfin euh, une nouvelle sur les faits. Donc il y a des choses très très différentes. Il y a des faits, des restos du cœur. Euh, Pierre Bordage a, nous a raconté une histoire de faits de station d'épuration qui se baignent là où l'eau est pure, donc dans une station d'épuration, une fois l'eau filtrée. Euh, on a des fées de lierre, on a des fées de panda, ça c'est Sylvie Marchetto qui a écrit une histoire de panda et de fées. Euh, on a des choses très très variées et on a même un enchanteur, même si le sujet c'est les fées, euh, puisque Sylvie Giono nous a écrit un très joli texte, qui est le seul texte qui n'est pas de fiction, sur son père Jean Géonot, qui était l'enchanteur du paraïs à, à Manosque. Voilà. Et sinon, le, celui dont je vous parlais euh, tout à l'heure, euh, qui est sorti l'an dernier, Hôpital Cendrillon. Alors, il est sorti au Canada, donc à Toronto, mais on le trouve en France, chez les bons libraires, comme dit <rire> la, la chronique. Et de toute façon, nos livres, vous pouvez les trouver encore cet après-midi à Nice Fiction, sur le stand du Libraire aux Merveilles ou sur les stands d'éditeurs euh, des uns et des autres. Donc, euh, merci à tous et à bientôt.